Y'a Playpod, vous avez bien quoi Je vous avais dit dans ma vidéo Black Ops 2 que je ne reviendrai pas sur YouTube sans un top 1. Et ben le voici. Le voici, c'est la vidéo qui va suivre un gros gros gameplay que euh, j'ai bien kiffé. Et bon, bah, bah au moins vous voyez que ces derniers jours, le try que j'effectue n'est pas... 20. Je l'ai donné à mon monteur qui a fait un certain style de montage un peu dynamique et tout. N'hésitez pas à dire ce que vous préférez, vous, dans les commentaires. Si vous préférez euh, peut-être une game un peu plus longue, peut-être voir un peu plus d'action. Sinon, si vous aimez quand c'est condensé et assez, euh, on va dire, actif comme ça, je prendrai en compte euh, ce que vous dites. Ensuite, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à foutre le pouce bleu à la fin de la vidéo. Et pour ma part, je vous souhaite un bon visionnage et bon confinement, mes frères. A plus Ah oui, ma mère, écoutez, ma mère, elle a acheté. Moi, je déteste le jus de carotte. Tout ce qui est jus de carotte, jus de tomate et tout, je trouve c'est dégueulasse. Mais elle a acheté un jus de fruits. C'est jus de carotte, orange, citron. Et c'est super bon. Alors oui, je sais, là, de comment je l'ai vendu, ça a l'air dégueulasse. Mais orange, carotte, citron, énervé. Vraiment. J'étais. J'étais. surpris et ému. Je vais aller là-bas. Tu sais quoi Je vais au parc. Je vais aller au parc tout au fond. Ah, le parc, c'est trop loin, je vais juste là. Alors ce BR, bah, énervé. Ouais, le petit pago, là. Euh... Citron, orange, carotte, bah énervé. Attends, la carotte, ça, je pensais que ça allait donner un truc last egg, mais pas du tout. Coucou. Il est bien sucré en plus. Ouais, ouais, non, il est bon, il est bon. Et vraiment, là, ça fait à peu près une semaine, je vais une fois par jour sur Uber Eats et je suis à deux doigts de me commander un truc, mais je le fais pas. Là, ça fait une semaine, dix jours, je, je, je, je mange que les plats que ma mère fait, je mange pas trop de la merde, je suis bien. Et je m'astreins. Vraiment, hier à minuit, j'étais à ça de m'envoyer une énorme, une énorme pizza. Du coup, les livraisons continuent, juste... Euh, il la pose devant ta porte. Je trouve ça pas mal, ça va, c'est ok. C'est trop drôle la maté hier. Ouais, ouais, les Marseillais arrivent là. Je vais jouer avec les collègues. Pour cette fin de. Viens avec nous, les nions on C'est bon, j'ai compris, putain. Ils aiment trop ces nids, putain. Ceci était ce qu'on peut appeler un shoot propre. Pas extraordinaire, mais propre. En fait, en sautant, j'ai cru entendre quelqu'un dans le bâtiment à côté où j'étais. Vas-y, on va aller dans le bâtiment. Je suis de bonne humeur. Je dis ça parce que c'est le deuxième jour. Quand ça fera 37 jours de confinement, je voudrais me flinguer. Même si c'est nécessaire. Je suis un bon chanteur. Va hein. falloir aller à l'hôpital. Oh la flemme internationale que j'ai d'aller à l'hôpital, les gars. Oh, je vous dis pas. Dans cette zone, il y a toujours plein de monde. C'est trop chiant. Vraiment, hier, vous m'avez trop foutu la honte chez Domingo. À un moment, j'avais envie de vous insulter. Non, c'est pas vrai, pas envie de vous insulter. Mais bon, j'arrive pour Popcorn. On on voit Fnac d'Artiste, Snack Zizi, Black Mami, J'étais là, oh là là, ils vont jamais me lâcher les types. C'est notre coup, manière de te le dire. <rire> Alors <rire> je rigole en plus, hein, j'abuse quand je dis que vous avez foutu avant, c'est pas vrai. Tu vois, là y'a personne, hein, vous voyez Y'a pas un gars, hein. je vais descendre, va avoir toute la, toute la famille. Là. Okay. est-ce que tu campes, cousin Oh, le roi des campeurs, je suis mort Je vais faire que du BR Solana, après je vais avec... Euh, je vais avec les collègues Wesh Mais il meurt jamais Je lui ai trois fois son shield Non mais il meurt jamais Oh la la la la Combien 4 fois J'ai dû lui break 4 fois son shield Vous vous rendez compte Après à chaque fois il remettait une plaque ça veut dire mais... Oh doucement quand même bon, je suis RK 98, TP 90 je okay. Petit top 1 cette game là serait cool. J'ai juste envie d'aller reprendre un drone en fait. Ou peut-être de m'envoyer un largage je sais pas. De toute façon j'avais sous pour les deux. Un drone arrive sur zone. Ah, là dessus. Bah, moi qui suis encore plus haut, je vois pas il est là. Ouais, j'ai fait tout le bâtiment. Cousin, il fait que de se cacher Bon, tant pis, hein. D'ailleurs, on se casse. Je ne veux plus rester dans cette zone. Trop austère pour moi. Il y a un largage tactique à 100 mètres. Alors, s'il est possible d'y aller. Ah ouais, il devait être sur le grand toit. Sors, ouais, ouais. Il était nécessaire pour moi de sortir. Attention, le gars se rapproche. Non, c'est pas ça que je veux fait là ce qui m'intéresse, au delà du sniper, c'est même pas vraiment le sniper qui m'intéresse de malade, parce que j'en ai déjà un, c'était la toux en froid. Oh j'ai eu peur Oh j'ai eu peur Il m'a fait bien peur. Oh le petit qui est venu en sneaky là, il est venu en sneak sneak, c'était chaud. Je pense que cela mérite un petit drone. Ça va arriver vers l'hôpital. Là, je vais en profiter pour me casser d'ici. Fait enfin, que l'hôpital, c'est bon. Je suis resté trop longtemps là-bas, ça m'a cassé les couilles. Ça ressemble beaucoup à H1 au niveau du style de map, c'est vrai. C'est très urbain. Après, là où ça ressemble un peu moins à H1, là où ça ressemble un peu moins à h c'est que ça joue moins à la voiture, quand même. À H1, il y avait une vraie méta et une vraie façon de... Une vraie méta et une vraie façon de s'envoyer la voiture, tu vois. Oh, il 4. Ok, top bien pour l'instant. Système de gulag c'est du génie quand même, on va pas se mentir. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que j'ai dit, ils ont pas sorti juste un BR classique, ils ont sorti un truc qui a des vraies spécificités qui leur sont propres, tu vois. Et ça, ça fait plaisir. Oh. Là, je vais toucher. Oh, le petit muret. Ah, fuck it. Je vais le garder pour l'instant le drone, je vais pas le mettre tout de suite. PS4 Pro normal. Euh, j'ai la PS4 Pro. Là je vois que vous avez plusieurs à dire que vous trouvez le jeu beau et tout, moi je trouve pas Enfin, Je trouve rien de spécial. Enfin, dans le sens où ouais c'est la version PS4 quoi. J'ai peur d'être en avance et de me faire fumer par derrière. Il y a ce que 27 personnes hein. vraiment ça va trop trop vite ce jeu. Bon je vais mettre le drone. Okay. Un type derrière moi en bord de zone, on va l'attendre. Je crois qu'il va arriver par là, ouais, il arrive. Pardon Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Après, j'ai un stimulant. Oh, je vais mourir parce que je l'ai attendu. Je suis un gros idiot. Allez. <rire> Dieu merci. Dieu merci, j'avais le stimulant. Hein. Je vais racheter des plaques. Pas cher pour du drone. J'ai que deux plaques, c'est pas bon. Au moins là, j'en ai 5 Ah, je suis loin encore. Faut que j'avance. WISH! Faut combien de balles Ouah, frère, c'est insupportable. Putain. Insupportable, Oh là là, mon gars. Je lui ai mis combien de balles en plus, là Oh là là là là. T'as mal visé Oui, oui, oui. Bah, les hit markers, ils étaient pas là pour dire que je le touchais, quoi, tu vois. Genre, c'est vraiment que j'ai tiré à côté, en fait. Ça va être ça, en fait. Genre, il était à terre, il a pris 6 ou 7 balles, mais bon, c'est. J'ai juste mal visé, en fait. C'est ça, c'est ça. Vraiment, belle. Euh... Belle observation, il va ce quand même faire ça du 8, c'est tout. OK, est-ce que 8 type le capteur cardiaque. Vous allez y arriver. Oh merde. Oh, j'ai pas le choix. Crève. Ok, j'ai pas mal de plaques. Je suis pas trop mal là. On va y aller doucement. Je vais être honnête avec vous, j'ai envie de pisser. Ok, il reste un type. Je l'ai entendu sur la droite. J'ai cru l'entendre à droite. Hein. Ouais! Let's go! Enfin Vous étiez là Vous étiez là, les gars Yes Wouhou Bordel de merde Cette game finit en vidéo YouTube Cette game finit en vidéo YouTube J'ai dit sur YouTube, je revenais pas tant que je l'avais pas fait un top 1 hein. ben, le voici Oh mon gars, qu'est-ce que je suis content Ah, ça fait plaisir Bon, oh, 10 kills Top 10 kills, c'est cool, ça a vraiment plaisir Le solo, putain je me serre les mains, je vous avais dit je l'avais entendu à droite, je vous avais dit C'est qu'au début à la fin j'étais la putain touche touche, tu sais quand il était en train de sauter j'étais là touche touche touche touche, touche, touche. Wouh, ça me fait trop plaisir Cette game était belle, cette game était belle j'en suis très content Oh vraiment j'en suis très très content